ça so... Salut mes mesquilles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui en gros pour un top 10 des animaux les plus lourds La baleine bleue, c'est un mammifère aquatique La baleine à l'âge adulte affiche des mensurations hors normes qui la hisse au rang de plus gros animaux du monde vivant aujourd'hui Sa longueur peut atteindre 30 mètres et sa masse 170 tonnes, son foie pèse 1 tonne et son cœur 100 kg Le mâle arbore un pénis de 2,40 mètres de long à sa naissance, après une gestation de 10 à 12 mois, le baleineau mesure déjà 7 mètres de longueur et pèse 2,5 tonnes. La rapidité de sa croissance est hallucinante puisqu'il prend chaque jour 90 kg. Il est allaité par sa mère pendant environ 8 mois, période durant laquelle il ingurgite au quotidien jusqu'à 570 litres de lait. Top 2, le Rorcal. C'est un cétacé qui se place juste après la baleine bleue en termes de taille et de masse. En deuxième place, des... Le grand animaux de notre planète, tout du moins selon les connaissances actuelles. Le rorcal commun, Balaenoptera mesure 27 mètres de longueur et atteint un poids de 70 tonnes. En plus d'être parmi les plus grands animaux du monde, il occupe la première place des mammifères. Une femelle rorcale peut mener à terme une seule portée tous les 3 ans environ. C'est à l'âge de 6 mois que son petit est totalement sevré. Il est encore très jeune mais mesure tout de même une bonne dizaine de mètres de longueur. Top 3 le requin baleine, unique représentant du genre Rhincodon, le requin baleine Rhincodon typus est un poisson cartilagineux que l'on distingue des autres espèces de requins grâce à sa lignée endamie. Il mesure à l'âge adulte 20 mètres de longueur pour un poids avoisinant les 35 tonnes de mensuration impressionnant qui lui permettent de détenir le type du poisson le plus grand de la planète actuellement vivant. C'est un requin totalement inoffensif pour le genre humain qui ne aucun signe d'incressivité. Top 4, le grand cachalot, unique représentant du genre Pystère. Ce cétacé à dents reconnu comme étant le plus grand carnassier de la planète actuellement vivant, peut atteindre en apnée des, des profondeurs de 900 mètres. Il mesure entre 20 et 25 mètres de long et son poids peut avoisiner les 15 tonnes. Sa longévité est d'environ 70 ans. L'espèce est classée comme vulnérable. Top 5, l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique, zoo est un mammifère qui appartient à la famille des Elepantidae. Il est aujourd'hui divisé en deux espèces, l'éléphant de forêt d'Afrique à petites oreilles circulaires et l'éléphant de savane d'Afrique, dont les oreilles sont plus grandes et plus longues. Avec 7 mètres de longueur, avec 50 mètres de haut est un poids d'environ 7 tonnes. C'est le plus gros mammifère terrestre actuellement vivant. Top 6. L'éléphant de mer. Il forme le genre Nirunga et appartient à partir de la famille des phoques. Aussi dont il est, donc, il est actuellement le le plus grand représentant vivant. Ce genre compte deux espèces, l'éléphant de mer du nord et l'éléphant de mer du sud. Ce dernier est le plus grand avec ses 6 mètres de longueur et sa masse de 4 tonnes. En termes de menaces, la préoccupation est minère. Top 7 Le rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc est actuellement la seule espèce qui représente le genre Ceratotherium, mais il est le plus grand des rhinocéros, toutes espèces confondues. Il mesure 4 mètres de longueur, 1,8 mètres au garrot et peut peser jusqu'à 3,5 tonnes. Ce qui ne l'empêche pas d'atteindre des points de 50 km/h du fait de sa musculature impressionnante. Top 8 l'hippopotame. Hippopotame est le terme qui désigne plusieurs espèces de mammifères formant la famille des hippopotamides L'hippopotame commun ou amphibie hippopotamus amphibius affiche une longueur moyenne de 3,50 m, une hauteur au garrot de, de 1,75 m et peut atteindre un poids de 3,5 tonnes. Classé parmi les animaux d'Afrique les plus dangereux, il est extrêmement agressif. Il est impossible d'anticiper ses réactions. Sa longévité est de plus ou moins 40 Une grave menace pèse aujourd'hui sur l'espèce. Top 9, le grand requin blanc. Seul représentant du genre Carcarodon. Le grand requin blanc Carcarodon, Carcarias appartient à la famille des Lamnidae. Ce poisson ovovivipare arrive à l'âge adulte une longueur de 6 mètres et un poids de 2 tonnes. Top 10, la girafe. Giraffa camelopardalis est un mammifère ruminant angulé qui appartient à famille des girafida. Elle atteint à l'âge adulte 6 mètres de hauteur et pèse 1,5 tonnes. Son petit le Girafon, que l'on peut aussi appeler girafo vient au monde après 15 mois de gestation. À la naissance il pèse 80 kg et mesure tout de même déjà 2 mètres de haut. Bonus. Il existe bien d'autres animaux impressionnants, parmi lesquels on peut citer le poisson lune. Il mesure 2 mètres de longueur et pèse 1 tonne. Et parmi les ours, on ne peut oublier l'ours Kodiak. C'est le plus grand des carnivores terrestres avec l'ours blanc ou polaire. Le premier mesure 3 mètres de longueur, 1 mètre 50 m de garrot et pèse 850 kg. Le second atteint 3 mètres de long, 1 mètre 50 au garrot pour un poids est relativement modéré de 700 à 800 kg. Mais à l'heure actuelle, la masse la plus importante constatée chez un ours blanc est de 1,10 tonnes. Sur ce, c'est la fin de ce top. J'espère que ça vous aura plu. Il y des mots difficiles à dire par rapport aux animaux, mais j'espère. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres top 10, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse liker commenter et je vous dis à la prochaine.